Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture Pokémon. Alors, on n'est pas habitué à en faire sur la chaîne, hein, mais j'avais dit que j'en ferais un petit peu, et on peut remercier du coup Asgard TCG qui a fait un concours, enfin, un concours, un hein, tirage au sort plutôt, pour éviter en ce moment toute hype qu'il y a avec Pokémon, et donc la difficulté de trouver des boosters, ils en font au cas par cas pour éviter ce qu'on appelle les... scalpeurs... les messieurs là, qui, qui rachètent les cartes Pokémon pas chères pour les revendre extrêmement chers. Et du coup c'est honteux, parce que bah, des gens comme moi qui veulent acheter de temps en temps, comme ce magnifique produit... Et bah du coup on peut pas en acheter parce que ça devient soit hors de prix, soit c'est impossible à trouver vu que tous les stocks sont vides et donc ben bah, forcément les prix augmentent. Donc encore merci à Asgard TCG puisque grâce à eux du coup j'ai pu obtenir ce magnifique prix pack. Alors pourquoi j'ai pris en particulier du coup évolution céleste comme booster C'est parce que dedans il y a des petites cartes évoli que, que j'aime beaucoup et j'aimerais bien en choper une. Alors je sais que le taux est très bas, sans compter qu'il y a plein d'évolutions d'évoli différentes, hein, que ce soit Pyroli, Voltaïque, etc. Et justement je voudrais Pyroli parce que je la trouve magnifique. Bref, il y a trois boosts en avant avec la carte promo, bah on voit un hein, c'est Noctalie, donc voilà, on a une carte promo et ensuite, bah, pour le reste, euh, on va creuser les doigts C'est bon On oh, va bah, d'accord. Alors, moi, ça, j'en ai rien... Ah ben il y en a plus... Ah non, mais il y, a... okay, y a le Noctalie qui est là, donc bah, voilà, on a on a le magnifique Noctalie. J'allais dire, justement, ça, je m'en fous, donc c'est ce premier qui l'utilise, bah, premier arrivé, premier servi. Voilà, euh, ce truc-là, euh, je sais pas ce que c'est, je crois que ça permet de, de pouvoir jouer avec... Euh... Avec le jeu Pokémon en ligne, je crois, c'est ça, Pokémon FR, je sais, voilà. Mais je suis pas là pour y jouer. Je suis là pour collectionner quelques cartes qui m'intéressent. Allez, ah, trois boosters, on y croit. Let's go, let's go. Le premier. Alors les boosters, on les ouvre à l'arrache. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment s'ouvrent les boosters Pokémon. <rire> Contrairement au booster Yu-Gi-Oh, là. Ok, on peut les ouvrir comme ça. Ça marche. Je sais pas du tout où se trouve la carte. Ah euh... oh bon ben voilà, hein, on a le, le machin. Je sais pas du tout où se trouve la, la fameuse carte euh, rare à avoir, donc je, je ne vais pas trier les cartes. Gramipio. Donc lui je le connais. Ponchio, je le connais. Le Drabi. Euh, lui je le connais mes moyens. Alors lui je le connais pas du tout. Ellionceau. Alors je. Je sais pas. <rire> je sais pas, d'où il sort celui-là. Les Nupio, ça va, c'est un Pokémon que je connais. quoi euh, qui brille. <rire> je connais pas du tout les rares c'est Pokémon. <rire> ok, on a un Aquacouac euh, brillant, joli, avec des trucs d'eau là. Euh, on, voit, on voit bien qu'elle brille, elle, elle, elle est jolie. Voilà. Une carte énergie pareille, brillante. J'ai une énergie euh, brillante. Bon, bah, voilà. Une énergie euh, normale. Valise de secours, caverne de cristal et. C'est Oh, Alors lui, je connais. C'est pardon. C'est lui je le connais parce que c'est un iceberg mais Pokémon d'épée. <rire> bon alors on a deux, deux petites brillantes mais euh, voilà. Il n'y a pas d'évolution des volis. Allez. Du coup il y a deux boosters. Oh, putain si j'en ai pas. J'avoue je serais un peu triste si j'en ai pas. <rire> ah oh, l'ouverture du désastre. Mon dieu l'ouverture du désastre. Alors... Tac. Le code promo à nouveau. Hein, Utilisez-le. Si vous voulez. Alors, un nouveau, Nellyonso. Allez, déjà, ça commence. Hop, oh, on est Nupio. Allez, hein. Deuxième, comment on appelle ça Doublon. Hein. Ah ça. Alors, dur ça Ça fait un moment qu'on l'a pas vu dans un jeu Pokémon. Euh, c'est vrai, que dans épée bouquet, il n'y est pas. Exagèle, lui, je le connais. Goupilou, il me parle aussi. Si, si, je vois qui c'est. Ah Kyurem. Kyurem. C'est peut-être un légendaire, mais je ne suis pas sûr. <rire> ça ça fait... Je suis à la ramasse sur Pokémon, c'est un truc de fou. Ok, Kyurem. Ok, on est rare. Un bachitrouille, une énergie, ok. Dresseur, aromathérapeute, alors ils savent que j'aime le deck aroma, donc c'est pour bon. ça. Valise de secours encore, super doublon. baguide, et. Oh, un octali Bon, on a eu un octali. Euh, Est-ce que c'est le même que celui qu'on a eu sur la carte promo Je sais même pas ce que j'ai foutu la carte promo. Non, je crois que j'ai ramassé celui de la carte promo et que je crois que j'ai. Y'a moyen Y'a moyen J'suis nul. J'suis nul la foutue, Je suis nul. Je suis nul en carte promo, je l'avoue. Enfin, c'est une noctelique qui était sur la boîte, my bad. <rire> bon, il nous reste un booster, ça utiliser, hein, je fous totalement, c'est pour ça que je vous les montre. Il nous reste un booster, faut croiser les doigts pour essayer de choper du coup euh, l'une des, des, des précieuses cartes rares, l'évolution Év des que je recherche. Donc voilà, ça pareil, hein, utilisez-le si vous voulez, je bon, tamponne le coquillage. Et on est parti avec le chauve sourire Tournicoton, tournicoty, barpo. Pourquoi il est marqué Mille Ça je sais pas de doit devenir l'extension spéciale. Je ne connais pas assez malheureusement. Hippopotas, Ponchiot, Galerie Marchande, un carte dresseur qui brille. Oh l'éviator V Ok Ok, alors c'est sympa. C'est vachement sympa, mais. C'est pas une Je sais même pas si ça cote ou pas, du coup j'ai un de V. C'est quoi la différence entre V et V-Max Et moi dans les commentaires. Apprenez-moi un petit peu, ça sera cool. Une énergie, ok. Un Dracos. Et un BK-Glaçon. Et pour finir, le casque intégral. Bon. Sur une ouverture, on a quand même eu des, des petites cartes sympas. Mais je m'y connais pas assez pour vous savoir si ça vaut quelque chose ou si ça vaut rien. Malheureusement. Par contre, je suis très triste. J'ai pas eu de sale évolution des faut Pas que je craque c'est jamais. Euh, J'ouvre un autre pack. Bon, tout en attendant, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, on essaiera de faire euh, en temps des ouvertures Pokémon. N'oubliez pas le pouce bleu. Et à très bientôt pour une prochaine ouverture. La lise